Web TV Show, Web TV Show, Web TV Show, Web TV Show, Web TV Show. Web TV Show, de retour avec deux nouvelles équipes. Donc du coup, je vais vous laisser vous présenter. On va faire comme de tout à l'heure, commencer par ma droite et finir par ma gauche. Vas-y, on t'écoute. Bonjour, moi je, je suis Esteban et je représente Espagne de conche. D'accord, et tu as quel âge J'ai 13 ans. Et tu es en quelle classe Je suis en cinquième. Voilà. <rire> Rapide, clair et net. Rapide Ça fait beau. C'est clair. Ensuite Moi Ensuite, je, je m'appelle Loane. je suis en cinquième et je suis des de croche. Ok, contre du coup. Inaya. Quel âge Quelle classe Quel Qu espace jeune Euh. L'agora, Saint-Michel. Ok, et. Elle, euh, 12 ans, 5ème. Euh.. Saint-Michel Oui, Saint -Michel. Ok, alors là, on a deux interjeunes différents. On a Conche à votre gauche et à ma droite, et on a Saint-Michel à ma gauche on et à votre droite. Donc je répète les consignes. 5 voire 6 des questions de culture générale, de catégorie CM2 ou adulte. La première équipe ayant six points remporte la partie. Est-ce que vous êtes prêts ouais. Oui, tout le monde est prêt Donc, pour répondre, vous devez vous concerter et appuyer sur les buzzers qui se trouvent en face de vous. On ne regarde pas mes questions. Hey, la triche Alors, est-ce que vous... Euh, allez, catégorie adulte, c'est facile. Dans quelle région française peut-on encore trouver quelques ours sauvages La Savoie Non des do... <rire> <rire> Je ne donne pas le point parce que l'animatrice de Saint-Michel a donné la réponse. Et je l'ai entendue jusqu'ici. Bravo Donc le point n'est pas donné. Ouais, mais c'est ouais, en... C'est dans les Pyrénées. Ouais, pas grave. Hein. Alors, nouvelle question. Euh, change le préfixe pour trouver le contraire de bienfaisant. Malfaisant. C'est une bonne réponse. Ah, ouais, ouais, ouais. Premier. Ah bah, du CM2 hein. Ouais, du ouais, du ouais, du bah, trop. Alors. Attention catégorie adulte. Combien de litres d'eau contient une piscine de 225 mètres cubes? de, de, de, de, de, 200, de 200, 225 litres Non, c'est plus 300 litres Non, pff, beaucoup plus J'ai dit 225 mètres cubes Euh, 450 litres Non, beaucoup plus Beaucoup plus oh, 750. Beaucoup plus Je répète oh. la question Rajoutez Combien de litres, litres d'eau contient une piscine de 225 mètres cubes 200, 200, 200... Faut buzzer Avant de répondre, oui 200, 220 000 litres 2260 000. Beaucoup plus. litres Beaucoup plus Faut buzzer 200 000. 220 000 litres <rire> Ça ferait un peu beaucoup, là Ça ferait beaucoup plus euh, long On a la, la, la, la lit à la réponse en régie, mais elle ne la soufflera pas. Faites bien la conversion. Je répète pour une dernière fois la question. Combien de litres d'eau contient une piscine de 225 mètres cubes 225 000 Voilà Conversion mathématique Ça, c'est Ça a triché, toi, hein. Non Allez, Vime Non, non, il n'y a eu aucune triche. Oui, oui, oui. <rire> Valentin, sois pas mauvais joueur. Pourquoi je pas nul en bat <rire> la, la, la, On ne triche pas La réponse au hasard, alors nul en maths. Ouais c'est clair. Comme par hasard. Euh, que mesure un pluviomètre Un quoi Vas-y. La pluie. C'est une bonne yes réponse. Je Alors, il y a trois oh, avions. Les filles, il va falloir vous ressaisir. <rire> On vous éclate. Saint-Michel, il va Mais falloir que je me saisir. Bon, est ah, ça ça est Quelle est la capitale de la Corée du Sud euh, Séoul. Quoi oh, <rire> <la France> <rire> Alors là, je ne m'attendais pas à une réponse aussi rapide. J'étais pas prêt. Moi, je je suis trop pensée à la capitale. Moi aussi. On euh, bah, va prendre bah, euh, bah, de, bah, de côté bah, rouge. Bah. On en est en force, s'il te plaît. Eh, la force du lion, hein Eh, la force du lion. Alors. <rire> catégorie CM2. Oh, ça va. De quelle couleur est l'indigo C'est quoi Hein Oui. Non. Bleu. Oui. Oh, c'est quoi ça C'est quoi ouais. Indigo, c'est en bleu. C'est quoi du coup Alors du coup l'indigo c'est un type de bleu, il y a plusieurs types de bleu, il y a bleu ah, chez ouais, bleu, bleu, bleu Ah moi je fond. pensais que c'était un objet. Genre non, euh... non, de quelle couleur j'ai dit Ah ouais, vas-y on voit. Va. Alors. Catégorie adulte. Oh c'est bon ça. Que fait une pieuvre quand elle a peur elle lance son, son, son, son, son, son, son, son, son encre. Son encre, dans, dans, elle, crache, son encre. Son, elle crache son encre. dans crache son encre. Oui, j'ai com de... compris la réponse. C'est une bonne réponse. C'est Alors, on a ça 2 à 4. Une petite remontée du côté de Saint-Michel. Ouais, Allez, on encourage, s'il vous plaît, le public. Woohoo et la régie alors, question Attention, question de catégorie adulte. Okay. À New York, le premier ascenseur a-t-il été installé en 1907, 1957 ou 1877 1957. Alors, je me suis trompé. C'est pas 1900. <rire> C'est une erreur totale de ma part. Je répète la question. Oui, du coup, on va faire la catégorie cm 2 Oh. Comment appelle-t-on une voiture munie d'une capote mobile Une décapote à C'est ça, c'est bon truc C'est une bonne réponse, on a 5 points du côté ah ouais, de Concouche contre 2 du côté de Saint-Michel. Attention Dernière question qui peut être décisive, donc les filles, il va falloir y répondre très vite. Euh... Quelle maîtresse de Louis XV a été guillotinée à la Révolution Putain... C'est bon déjà plus je sais plus. C'est qui Attends, répète la question. question Euh... Comment c'est... Quelle maîtresse de euh, Louis XV a été 15 guillotinée à la Révolution ouais, C'est un roi, mais euh... je connais pas lui Oh Attends, il s'est fait tuer Euh... Juste, sais pas. je sais Ah entendu. pas... Non, non ah, je ne l'ai pas. Est-ce que vous l'avez ou on passe à la catégorie inférieure non, non, je ne l'ai pas. Inféré. On passe bah, à la attends, catégorie mais... inférieure. Marie-Antoinette, du coup Non. Non, non voilà, pas ça passe bah, pas. Oui. Voilà. Ah, Alors, du coup, <rire> je donne la réponse. On va bah, passer attends, à la catégorie ça... ouais, non, non, euh, ouais, non. On passe à la question. On va redescendre à la catégorie inférieure. La réponse était la comtesse du Barry. Ah qui, elle oublié. Oublié. Alors là, par contre, là, là, je sens que là, il va y avoir... C'est sûrement la question qui va être décisive. Et là, il va falloir vraiment être le plus vite florentin. Regarde bien les caméras pour me dire qui buzz en premier. Lali, il faut bien regarder qui buzz en premier. Retirez vos mains des buzzers, comme ça, il n'y aura pas de triche. Ouais, mais mais les, les mains dans le dos Vous avez une difficulté en plus. Ah, sérieux, elle, c'est pas gentil. Quel est le continent le plus peuplé Asie Non Oui, oui, elle oui, oui. Si, c'est l'Asie de l'Est Asie de l'Est C'est l'Asie Merci Non, l'Asie L'Asie L'Asie, l'Asie L'Asie, tout court hein. C'est écrit dans non, les questions, c'est écrit l'Asie Voilà On a. Mais vas-y, c'est 3 à 5. Non, non Ah si Si, si, 3 à 5. Non, on a 4. On va aller C'est combien 6. Okay. Il reste 3 gobelets. Okay. <rire> <rire> hey, je suis collée là. Je ne peux plus bouger. Alors, il va falloir... Question d'orthographe. Oh, ah, yes Comment écrit on 1000 okay. dans 6000 1000 dans... Ouais. Comment on l'écrit Comment on l'écrit Ah, 1000 Moi, j'ai... Euh, euh... C trop tard. -E non Mais Et non, il n'y a, a pas de S. Mais oui, mais je te invariable. Ah, bah oui. oui. Ah. Mais il <rire> y aurait 2000 ah, d'eau. Du il n'y a pas. <rire> <rire> allez. Allez, allez. 6-4. <rire> Combien font question mathématiques oh il va non falloir oh non c'est oh pas... Non, en plus, c'est pas une multiplication compliquée. Ah. Ah. Ah. Ah, Combien ah. font 20 fois 600 Euh... 20 fois 600 1200 Non, non. non. Vas-y, va. roi <rire> Je sais pas Non, c'est à eux. 600 fois 20 100 000. 000 Non 20 fois 600 120 000 Mais non. non Mais non, c'est 1000 Oui Non. Quoi ouais, de question Quoi de que ouais, question Non, non. Attends, euh, 10 euh, 000 10 euh, euh, 000 Non Oui <rire> <rire> <rire> Alors là, je tiens... Ah là les gobelets qui sont tombés, ouais Non Alors les filles, vous vous souvenez, vous avez 4 gobelets. 5-4. Uh, Il ouais. reste 2 gobelets. Là, si les filles... Saint-Michel marque un point, on égalise à 5-5. Merci. <rire> si les filles de Saint-Michel mettent un point, elles égalisent. Ce sera alors la question ça de la mort qui tue. Ce sera le gobelet d'or. Alors, on va la ranger. Alors, question. Attention. Au curling C'est où que oh, C'est quoi Le curling, c'est un jeu qui se joue sur de la glace. La ah, okay. Quel instrument utilise-t-on pour accélérer la vitesse du palais sur la glace Pâtéras ah un, un balai Non Chef Un balai C'est un balai Et c'est l'équipe de con Bon, C'est fort bon. euh, Mais bien joué les filles, quand même, vous avez bien joué. On les a éclatées. On peut les applaudir. Ouh Web TV Show. Web TV Show. Web TV Show. TV Show. Web TV Show.